Profession de foi des élections législatives du 12 et 19 juin 2022 de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour la deuxième circonscription du Nord. Candidat Hugo Bernalissi, suppléante Marie Bouknog. Le mot du candidat. Après cinq années passées en tant que député à m'opposer à la politique injuste, inégalitaire et climaticide d'Emmanuel Macron, je me présente à vos suffrages pour un nouveau mandat. Cette fois-ci, c'est dans le but de conquérir une majorité à l'Assemblée nationale et ainsi gouverner le pays. Avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, nous instaurerons le SMIC à 1500 euros, le blocage des prix, la bifurcation écologique, la garantie d'autonomie de 1063 euros pour les jeunes, etc. Les 12 et 19 juin, vous avez le pouvoir de faire barrage au président Emmanuel Macron et son projet de retraite à 65 ans et de travail forcé pour les allocataires du RSA. Membre de la Commission des lois, spécialiste des sujets de sécurité et de justice, j'ai eu à cœur de défendre les droits fondamentaux humains et le principe de sûreté contre la dérive autoritaire de la Macronie. J'ai contribué à élaborer le programme « L'avenir en commun » sur ces thèmes. Je défends le retour à une police nationale de proximité respectueuse de la déontologie, ainsi qu'une justice plus indépendante et véritablement rendue au nom du peuple français. C'est fort de ces convictions que je souhaite être utile au pays. Un autre monde est toujours possible. Vous en détenez la clé avec vos bulletins de vote. Hugo Bernalici. En votant pour des candidats de la Nouvelle Union Populaire, vous pouvez m'élire Premier Ministre. En votant pour des candidats de la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale, vous pouvez m'élire Premier Ministre. Vous empêcherez Emmanuel Macron d'appliquer son programme de maltraitance écologique et sociale. Par exemple, dès le premier jour, mon gouvernement bloquera les prix et relevera le niveau du SMIC à 1 500 euros net. Nous engagerons des mesures de salubrité écologique pour la fin des pesticides ou des fermes-usines. Justice sociale, respect de la nature, droit de référendum citoyen, un autre monde est possible. Jean-Luc Mélenchon La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale en votant pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, vous élirez une majorité qui appliquera un programme ambitieux, complet et financé pour répondre aux besoins sociaux et écologiques. Gagnez plus pour vivre mieux. Bloquer et baisser les prix des produits de première nécessité. Portez immédiatement le SMIC à 1 500 euros net par mois. Augmentez les pensions de retraite à 1 500 euros minimum par mois pour une carrière complète et 1063 euros pour le minimum vieillesse. Déconjugaliser et revaloriser l'allocation aux adultes handicapés au niveau du SMIC. Instaurer la gratuité des quantités d'eau et d'électricité indispensables à la vie digne et aller vers la gratuité de la cantine scolaire. Une économie au service du peuple et de la planète Réhausser les ambitions climatiques de la France avec pour objectif une baisse de 65% des émissions à horizon 2030 au lieu de 40% actuellement. Passer à une agriculture écologique et paysanne, accompagner la sortie de l'élevage intensif, en finir avec la maltraitance animale et les pesticides. Créer au, moyen, au moins 1 million d'emplois grâce à l'investissement dans la bifurcation écologique et sociale. Investir massivement dans les énergies renouvelables et la rénovation totale d'au moins 700 000 logements par an. Rendre progressif l'info sur les sociétés pour favoriser les TPE-PME. Requalifier les travailleurs des plateformes numériques en contrat de travail salarié. Le progrès social et humain. Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités de cotisation avec une attention particulière pour les carrières longues, discontinues et les métiers pénibles. Créer la garantie d'autonomie dès 18 ans. Plus personne ne touchera moins que le seuil de pauvreté, soit 1063 euros par mois. Rembourser tous les soins prescrits à 100%. Recruter et revaloriser 100 000 soignants pour l'hôpital public et 240 000 personnels pour les EHPAD. Lutter contre les déserts médicaux. Passer à la 6 6ème République pour une véritable démocratie, rique, proportionnelle, et des droits nouveaux comme le droit de mourir dans la dignité. Dédier 1% du PIB à la culture pour soutenir les artistes et les créateurs. Reconstruire l'école publique, laïque et gratuite. Réduire le nombre d'élèves par classe. Objectif zéro décrocheur. Recruter, revaloriser et former les personnels. La justice fiscale. Rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF. Mettre en place l'impôt universel pour les multinationales qui font du profit en France. Instaurer un héritage maximal à 12 millions d'euros. Rendre l'impôt sur le revenu plus juste et progressif avec 14 tranches au lieu de 5. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de notre coalition www. NUPES-2022.fr Pour une majorité populaire à l'Assemblée nationale, votez pour les candidats de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.